Bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Inazuma Eleven Comment avoir chaos dans Inazuma Eleven 2 Tempête de glace Tempête de feu Première chose Allumer la déesse, bon celle-ci est déjà allumée hein. Et à sa charge. Et allumer cette DS. Voilà. Sélectionnez le jeu. Naiso Eleven 2, Tempête de Feu. Et là, Naiso les 2, Tempête de Glace. Ça peut être l'inverse, hein, vous savez. Voilà, guidé par Nintendo. Ah, il reste que plus de batterie, mais bon, ça dure pas longtemps. Alors, multijoueur. Sacha. Le ballon... Tac. Chargement effectué. Chargement effectué. Bon voilà, alors là, vous devez cliquer sur secret. Oui. Là, vous devez cliquer aussi sur secret. Oui. Et là, vous devez attendre. C'est pas long. Voilà. Et j'ai remarqué une équipe surpuissante à... Attendre sur le terrain de la Note, si vous gagnez, ils disparaîtront. Alors voilà, moi j'ai déjà gagné dans la tempête de glace, mais bon, je le refais parce que ça fonctionne. Tac. Donc voilà. Donc je vais les battre avec tempête de feu. Je les ai déjà battu avec tempête de glace. Tac, en éteint. Continuer. Effectuer. j'enlève ce son et je mets sur le max et on y va comme le maximum je le sais je vais faire une deuxième vidéo ah, à la mi-temps c'est sur Royal académie. voilà il y est Voilà, faut parler à la jolie torche, comme vous voulez. c'est pas la torche. Voilà. Donc là, je vais retenter l'expérience du coup de... Je joue en même temps que je filme. sachant que ils ont l'air puissants et moi je suis pas si puissant que ça un peu d'hormones et voilà, une puissance totale alors et ouais je sais que c'est mal mais bon pour une personne ah oui non oui non oui j'ai la peur voilà là bah, j'ai pas pris marche parce que j'avais tout mon au de la C'est un peu Les chaos se sont au niveau Oh j'ai cru tra 82, 72 J'ai cru 63 les bien 60 Et on y va, je suis Tac, c'est visionné Voilà, c'est bon 不行 C'est pas Voilà. Hop là, j'y je vous je je j'ai donc besoin de refaire un temps mort parce que j'ai cherché mon stylet. Je vais chercher toujours mon stylet. Oh il n'est pas là. Je c'est pas stylé, non j'ai gueule. Bon Oh oh, c'est très mal là. J'ai eu du bol, j'ai assez à trouver la triple incidence. Ouais. vais aller ici. nordique J'ai rien mince. Une manière ha ha bon, de Ta gueule Va te faire soigner ma pauvre connasse ah. Waldo Ah mon coup de filet il est dans Waldo Waldo non, non, non, regarde très grave Je s'en rire Bon bah je suis déjà à la fin de la première temps Donc je vais devoir faire un temps mort Donc sinon Voilà, donc 3, 2